Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis un YouTuber spécialisé dans les jeux de foot, donc surtout PES avant, mais maintenant ça va être eFootball et FIFA. Si ça t'intéresse, bah, tu peux tout à fait t'abonner. Dans cette vidéo, je vais te donner plein d'infos sur FIFA 22. Déjà, comment le tester 10 heures, pratiquement gratuitement, Comment le télécharger en premier Comment y jouer plus tôt Quand vont sortir les applis mobiles et PC Bref, aujourd'hui, je te récapitule plein de choses et je te donne aussi plein d'infos. Dans mes vidéos, on ne tourne pas autour du pot pendant 10 heures pour aller aux infos essentielles. On y va directement. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Alors, la particularité de FIFA, si tu n'es pas habitué, c'est qu'en fait, il sort en plusieurs étapes. Il y a d'abord le site web, les applis mobiles, ensuite la version DC, ensuite pour ceux qui ont pris le pour ceux qui ont pris la version ultimate et enfin la sortie officielle. Donc tu vois qu'il y a plein de choses à savoir, mais si tu n'es pas sûr de prendre FIFA et si tu as envie de le tester, tu vas pouvoir tester le jeu. Alors ce ne sera pas la démo, ce ne sera pas du tout la démo, ce sera vraiment le jeu complet. Tu vas avoir la possibilité de tester le jeu complet pendant 10 heures. Pendant 10 heures, tu pourras faire ce que tu veux comme si tu avais acheté le jeu complet. C'est ce qui sort le plus tôt et c'est grâce à l'IA Play. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais l'IA Play, je connais, c'est un abonnement mensuel, c'est payant. C'est vrai, normalement, c'est 3,99€. Tu peux l'activer et le désactiver directement, sinon c'est un renouvellement automatique, faut faire attention. L'IA Play, en plus, il te donne l'avantage, entre guillemets, d'avoir 10% de réduction. Sur tous les packs que tu payes sur FIFA Donc je ne t'invite pas à faire ça Mais du coup, bah, c'est un moyen d'avoir une petite réduction Je t'avais fait une vidéo complète que je te mets ici Ça te résume tout, comment faire des économies Mais figure-toi que ce mois-ci Je pense que c'est spécialement pour la sortie de FIFA Lee Play est en promotion sur PC, Xbox et PlayStation à 0,99 Donc en fait, c'est à 1€ euro. Pour 1€, euro, tu peux tester le jeu pendant 10 heures Et au moins, savoir si ça t'intéresse ou pas Petit café si tu as lié e play du coup tu vas pouvoir jouer à partir du 22 donc tu vois que c'est quand même Assez tôt, ce sera mercredi Si tu as l'e-play, donc tu as pris ton abonnement Il faudra que tu ailles sur la fiche du jeu Dans le store et tu pourras télécharger le jeu Je crois que tu peux même le télécharger Un petit peu en avance, donc normalement play ce sera actif en fin d'après-midi On n'a pas encore l'heure exacte Mais donc c'est pas la peine de t'exciter dès le matin Fin d'après-midi, e-play, le 22 Il y a une rumeur qui disait Que si tu avais le jeu sur PS5, tu pourrais faire 10 heures sur PS5 et 10 heures Sur la version PS4, apparemment Ça a été démenti, ce serait fort donc faudra quand même vérifier puisque quand tu as la version ps5 tu as aussi une deuxième version ps4 mais normalement ce sera 10 heures donc voilà si tu veux tester le jeu 10 heures ou que tu veux l'avoir en avance' e play c'est le meilleur moyen le même jour il y aura l'appli web qui sortira donc c'est pour ça que là on peut plus avoir accès à l'appli web 21 elle est en train d'être mise à jour j'avais oublié d'allumer ça et dès le 23 l'appli mobile elle sera mise en route là tu connais les dates mais c'est pas fini si tu as réservé l'édition ultimate tu auras accès, cette fois-ci, sans contrainte de temps au jeu, dès le 27. Le 27, si tu as l'édition Ultimate, paf Que du 22 au 27, bah, 5 jours pendant lesquels tu as 10 heures à dépenser. Donc, ça te fait 2 heures par jour, ce qui reste même correct. Essaye de ne pas tout tuer dès le début. Et le jeu final, lui, pour tout le monde... Édition normale, sortira le 1er octobre. Donc, tu vois que tu peux quand même prendre pas mal d'avance, notamment si tu joues au mode fut. Et je vais te donner quelques petites astuces. Déjà, ce que je te conseille, vu qu'il y aura déjà les applis web et mobile quand tu vas avoir accès le 22 au jeu C'est sur le jeu pour tes 10 heures Je te conseille de ne faire que les matchs C'est-à-dire que tu fais juste les matchs pour faire les défis etc Mais tout le reste tu le fais sur l'appli Parce que l'appli elle, elle te décompte pas de temps C'est-à-dire que quand tu as des packs à ouvrir Hop, tu fermes surtout ton jeu Et tu sors de fut Faut pas juste que tu éteignes ta console Tu te mets en mode repos Faut fermer fut Parce que si tu fermes pas Ça va te compter des heures en plus Et là tu vas te faire un petit peu carotte Donc tu fais tes matchs etc Dès que tu as d'autres des dce ou des packs à ouvrir tu fermes ton appli fut sur ta console et tu te mets sur l'appli web ou sur ton mobile ça va te faire quand même économiser un peu de temps si tu avais quelques crédits sur fifa 21 tu pourras les transférer une fois sur fifa 22 et ça ça peut être intéressant parce qu'au début du jeu toutes les cartes valent cher donc si tu veux paquer un petit peu après moi j'encourage pas à paquer mais si tu veux paquer un petit peu d'ailleurs je te conseille si tu veux faire ça de prendre des cartes sur instant gaming le lien est dans la description tu les payeras beaucoup moins cher donc si tu veux paquer je te conseille de le faire le plus tôt possible parce que par exemple si tu paques dès le 22 ou le 23 du coup, sur ton mobile ou ton appli web, comme je t'ai expliqué, bah ben en fait, tu vas revendre tes joueurs et tu vas déjà commencer avec un petit peu plus de crédit que les autres parce qu'à ce moment-là, il y aura tellement peu de joueurs que tout va coûter très cher. Et pareil, au début, je te conseille surtout de rush le plus de défis que tu peux. Plus tu fais de défis, plus tu vas avoir de récompenses, plus tu vas avoir de récompenses, plus à la finale, ça va te faire crédit. Et fut, on va pas se mentir, c'est pratiquement à celui qui a le plus de crédit qui est quand même très avantagé par rapport aux autres. Donc toi, si tu commences le fut champion, le premier fut champion, avec une meilleure équipe que les autres forcément tu seras avantagé grâce à ces petites astuces bah tu vas déjà avoir quelques longueurs d'avance par rapport à tes concurrents surtout à ceux qui vont commencer le jeu que le 1er octobre tu l'auras compris si tu veux tester avec les Eplay, tu peux déjà tester 10 heures et au bout de 10 heures, tu peux quand même te faire un premier avis assez probant, ton propre avis sans écouter les autres. Mais si tu veux te lancer à fond sur FIFA, franchement, dès le 22, du coup, tu vas pouvoir jouer directement et tes 10 heures vont te durer jusqu'au 24 et le 24, plus de durée de temps. Donc, franchement. En faisant que des matchs, deux heures par jour de match, ça fait déjà beaucoup. Et comme je te l'ai dit, tu vas prendre beaucoup d'avance sur les autres. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était Luthor. Si cette vidéo t'a plu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les mecs!